Bonjour, euh, je vous retrouve aujourd'hui pour faire ce très joli petit sac. Pour regarder les dimensions du sac, on peut regarder la profondeur et la largeur. On peut y mettre vraiment pas mal de choses. Il est petit, mais vraiment très pratique. On peut mettre le téléphone et beaucoup plus qu'il qu n'y paraît. C'est très pratique si on ne veut pas s'encombrer se d'un grand sac. On aura besoin de, j'ai utilisé pour ce, ce sac, ce fil c'est de l'acrylique. On aura besoin, donc je vais utiliser ce fil, une paire de ciseaux. On va avoir besoin d'une paire de ciseaux. J'ai utilisé le crochet numéro 4. Et puis, on aura besoin d'une aiguille, un marqueur et un briquet. Voilà euh, un mètre ruban. Je vais commencer par faire un nœud. Ensuite, je vais faire 22 mailles. Donc on va faire 22 mailles chaînettes. Deux. Après avoir fait mes 22 mailles, je vais tourner mes mailles, je vais les tourner comme ça et je vais travailler ici. Vous avez vos mailles ici, vous tournez comme ça et vous avez ce fil-là qui est au milieu, c'est là qu'on va introduire le crochet pour travailler le mailles serrées. Donc j'introduis le crochet dans la première maille que je rencontre et je fais. Un jeté, je fais maille serrée donc j'introduis le crochet, j'ai je, une jeté et je tire une boucle. Ensuite, je fais un jeté, je laisse tomber les deux. Voilà, j'introduis le crochet. <rire> J'introduis le crochet ici, je fais un je tire une boucle, ensuite un et je fais sortir les deux boucles. Donc je fais tout ce rang, je fais tout ce rang de mailles serrées. Un jeté, je tire, un jeté, je laisse tomber les deux boucles. Continuez jusqu'à la dernière maille et on se retrouve. J'arrive à la dernière maille et là, je m'introduis pour faire ma dernière maille serrée. Donc, j'introduis le crochet. Je fais ma dernière maille serrée. Dans cette même maille, je vais faire deux autres mailles serrées. Donc, voilà la deuxième et la troisième. La troisième maille serrée. Voilà. Ensuite, je prends ce bout de fil avec moi, je vais le cacher et je continue. Donc, sur, sur les mailles que j'ai ici, j'ai je, je tourné le travail, regardez. Donc, l'autre côté, on va travailler sur ces mailles-là. Et je, je cache en même temps ce bout de fil. produit sous la maille suivante, celle-là. Donc, je m'introduis sous les deux brins. Et je vais faire une maille serrée. La suivante aussi. Donc, euh, je m'introduis sous les deux brins. Je sous, tout, sous on va faire la même chose avec toutes les mailles. Vous voyez, on a fait les trois mailles ici, on continue l'autre côté. Donc vous continuez à faire les mailles serrées jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière. Donc j'arrive à la dernière maille, je vais faire une maille serrée, Donc, je fais une maille serrée là, puis une deuxième, dans la même maille je vais faire une deuxième maille serrée, puis une troisième. Donc dans la dernière on a fait trois mailles serrées et je vais sous les brins de la première maille et je fais une maille coulée voilà donc euh, on a terminé maintenant on va commencer notre point fantaisie donc je commence par faire deux mailles en l'air ensuite je m'introduis dans la première maille, je fais un jeté, je m'introduis dans la première maille, je tire une boucle, voilà, j'ai trois boucles sur le crochet, je saute une, deux mailles, je fais un jeté, je saute deux mailles et je m'introduis dans la troisième, je tire une boucle et voilà, j'ai maintenant... 5 boucles sur le crochet voilà j'ai 5 je fais un jeté et je fais sortir les 5 boucles en une fois comme ça et je ferme avec une maille en l'air ensuite je fais un jeté je vais aller travailler les deux mailles qu'on qu avait sautées donc je fais un jeté je m'introduis derrière et je vais aller, je passe devant, regardez, je passe devant et je m'introduis sous les deux bras, okay. donc je m'introduis comme ça sous les deux brins voilà, par derrière, donc et je travaille derrière le travail, je fais une bride, voilà donc je recommence pour la deuxième je fais un jeté je m'introduis entre les deux entre ces deux bras, bras qu'on avait fait tout à l'heure donc je fais un jeté je m'introduis par derrière je passe devant les brins et je les prends sur mon crochet je fais un jeté je tire une boucle voilà un jeté je laisse tomber deux un jeté je laisse tomber deux. Donc, j'ai travaillé deux brides sur ces mailles-là, mais derrière le travail. D'accord Je fais un jeté et je m'introduis dans, dans la troisième bride. Pas les deux qu'on avait sautées, la troisième. Donc, je m'introduis dans la même maille. Je, je fais un jeté et je m'introduis. Je tire une boucle. D'accord j'ai tire une boucle. Voilà. Donc, et je fais un jeté, je saute une, deux, je m'introduis dans la troisième et je tire une autre boucle. Maintenant, j'ai cinq boucles sur le crochet. Je fais un jeté et je fais sortir les cinq boucles en une fois. Un jeté et je ferme avec une maille en l'air. D'accord Vous voyez c'est entre ces deux, on s'introduit entre ces fils-là pour travailler par derrière les deux brides qu'on a sautées. D'accord Donc je fais un, saut un, un jeté et je m'introduis sous les brins de la première maille. Et je fais une bride. Un jeté. Et je m'introduis sous les brins de la deuxième maille pour faire pour faire la deuxième bride voilà je recommence donc un jeté je m'introduis cette bride c'est la troisième c'est la troisième où on avait travaillé donc je fais un jeté et je m'introduis dans la même maille je tire une boucle je fais un jeté, je saute une, deux, et dans la troisième, je m'introduis et je tire une boucle. J'ai maintenant cinq boucles sur le crochet, je fais un jeté et je laisse sortir les cinq boucles. Ensuite, je ferme avec une maille en l'air. Voilà. J'obtiens un, une sorte de V à l'envers avec les deux mailles. Non, travailler à l'intérieur maintenant je fais un jeté je vais aller travailler cette maille là en bride voilà je fais un jeté je vais aller travailler la deuxième Voilà, je fais un jeté et je m'introduis dans la même maille, cette troisième maille. Et je vais sauter deux et aller travailler dans la troisième encore. Et voilà ce qu'on va obtenir. On continue à faire le même travail tout autour. Vous faites le tour comme ça et on se retrouve vers la fin. Maintenant, je vais aller, je prends un marqueur. Vous voyez l'intersection de la première maille Cette intersection-là. On avait réuni les cinq brides, cette maille là, je vais la marquer la première. Voilà. Et vous faites le tour, travaillez encore comme ça jusqu'à arriver ici vers la dernière maille et on se retrouve. Donc j'arrive ici euh, vers la dernière maille, je m'introduis dans la première, je saute une, deux. Et je vais dans la troisième maille qui est ici et je m'introduis non pardon je fais d'abord voilà j'ai fait j'ai déjà fait le jeté donc je saute une deux et je vais m'introduire dans la troisième voilà je fais un jeté je fais un jeté et je laisse je fais sortir les cinq boucles et je ferme avec une maille chaînette. Et là, je vais travailler des brides dans ces deux mailles-là. D'accord Donc, je fais un jeté et je m'introduis par derrière. Je m'introduis, donc, je m'introduis sous les deux brins de la première maille et je fais une bride. Un jeté. Je m'introduis sous la deuxième. Et je fais une deuxième bride. Voilà. Donc, et je fais un jeté et je vais aller m'introduire dans la troisième. Voilà, je saute une, deux et je vais dans la troisième. Et voilà. Donc, j'ai cinq boucles sur le crochet. Je fais une maille en l'air et voilà ce qu'on obtient dans ce coin-là. On continue notre rang comme auparavant. Là, je vais travailler, je fais un jeté, je vais travailler les brides, les deux brides dans les mailles qu'on avait sautées. ça va commencer à s'arrondir parce qu'on est en train de travailler un petit sac je fais un jeté et vous entrez à travailler dans la troisième bride dans la troisième maille et on continue vous sautez deux et voilà vous avez cinq boucles vous les unissez avec une maille en l'air et entre ces fils là donc dans ce vide là vous travaillez les deux maille qu'on avait sauté, on bride mais par derrière. On vous introduise par derrière et vous continuez comme ça. Je voulais juste vous montrer ce, ce coin, on travaille jusqu'ici. J'arrive euh, à la fin donc euh, j'introduis mon crochet ici pour faire une dernière, un dernier motif. Donc j'introduis ici, je vais sauter deux mailles, une, deux, et je m'introduis ici, à la base de la première, du premier motif qu'on avait, qu avait fait. Le premier motif c'est celui-là, donc le, le côté, ce côté, un côté, il a un côté ici et ici. Donc j'introduis le crochet à la base de ce motif. Et je tire une boucle. J'ai cinq boucles sur le crochet. Je fais un jeté. Et je fais sortir les cinq boucles. Voilà. Je ferme avec une maille en l'air. Puis je reviens. Je retourne pour faire les brides dans les deux mailles que j'avais sautées. Donc la première... Et moi ici je fais une bride et donc je fais un jeté et je vais faire la deuxième voilà et ici donc je fais la deuxième bride Donc, j'ai terminé ce tour et qu'est-ce que je fais Après, je vais faire une maille coulée et je vais m'introduire ici, dans le haut, le point d'union du premier motif. Voilà. Donc, j'enlève mon marqueur et j'introduis le crochet ici pour faire une maille coulée. Voilà. Après, je vais faire, je vais commencer le deuxième tour, donc je fais deux mailles en l'air, je fais un jeté et je m'introduis dans le haut, vous, vous voyez, le, le motif, mon premier motif est ici, donc je m'introduis dans la maille, même maille, le début du premier motif, donc j'ai trois boucles, j'ai fait un jeté et je vais aller m'introduire dans le haut du deuxième motif. Le point d'union du deuxième motif. Donc, j'ai fait un jeté et j'ai je fait tomber les cinq mailles. Donc, et je, je ferme avec une maille en l'air. Je fais un jeté et je vais aller faire deux brides dans ces deux mailles-là, comme on avait fait auparavant. Donc, je fais un jeté j'introduis le crochet dans la première je fais une bride un jeté je cherche la deuxième il est ici et je fais une deuxième bride voilà donc j'ai terminé ce point là donc je fais un jeté vous voyez le, le premier motif qu'on a ici dans la base on avait travaillé donc dans, dans, dans ce point-là, maintenant on va, on va s'introduire, euh, je vais vous expliquer. On va s'introduire chaque fois. On commence ici, donc j'étais en train de travailler dans ce motif. Je fais mon départ d'ici et je, je m'accroche également dans le deuxième. Je termine ce motif-là, un, un petit losange et je viens, je commence l'autre motif ici et ici et ici. Donc, et le suivant ici et ici. Donc, comme ça, vous comprenez mieux. Donc, je vais commencer l'autre motif. Je m'introduis en haut de, de ce motif-là. Je fais un jeté, je tire une boucle. Un jeté et je vais aller au rond du motif suivant. Maintenant, c'est plus facile que le premier rang. Je ferme avec une maille en l'air et je vais faire l'hybride dans les deux mailles en l'air qui sont à l'intérieur donc voilà la première et la deuxième je fais un jeté je m'introduis dans le haut de celui-là de ce motif-là un jeté et je m'introduis dans le haut du motif suivant. J'avais oublié de mettre le marqueur. Donc vous voyez les mailles chaînettes, on avait fait deux. Et le premier motif, donc le haut, c'est ici qu'on va s'accrocher avec une maille coulée quand on termine le tour. Voilà, j'ai les 5 mailles, j'ai les 5 euh, brides, j'ai les 5 euh, mailles sur le crochet, je fais un jeté et je laisse tomber ces 5 boucles. Je ferme avec une maille en l'air, je fais un jeté, je fais les deux brides. Voilà, on est en train de travailler dans ce, ce motif-là. Donc il y a ce côté-là et ce côté-là. Donc pour commencer l'autre motif, je commence ici, ce qui va me donner euh, comme ça. Et je, je m'introduis ici et ici, au haut du, du motif suivant. Donc ici et ici. Voilà, donc je fais un jeté je m'introduis dans le haut de ce motif. Un jeté, je m'introduis dans, dans ce point du motif suivant. Je fais un jeté, j'ai cinq boucles, je les fais tomber. Je ferme avec une maille en l'air. Voilà. après, je fais les un jeté pour aller travailler les brides des mailles qu'on avait laissé. Voilà, je travaille mes brides par derrière. Donc maintenant, c'est plus facile et le motif, il est un peu visible. Vous voyez, on continue à travailler, votre travail va s'assembler comme ça. Et vous allez avoir votre sac qui va se former. Donc voilà le motif. Votre prochain motif, vous le commencez ici. Vous le commencez ici parce que ça, c'est la fin du motif qu'on est en train de faire. Vous commencez ici et vous travaillez ici et ici. Et ainsi de suite donc je fais mes deux brides et on, on fait le, le motif suivant en commençant ici à la fin de celui qu'on vient de terminer et on va aller dans le, le motif suivant et vous avez cinq boucles sur le crochet on laisse tomber on ferme avec une maille en l'air puis on travaille les, les deux mailles qu'on avait laissé, on fait deux brides et ainsi de suite. Vous faites le tour et on se retrouve vers la fin. Voilà. Il me reste à faire le, le dernier motif. Donc, j'introduis mon crochet ici. Je fais un jeté et je vais aller m'introduire ici. Donc, euh, vous, vous vous rappelez le, le premier motif qu'on avait fait Ici, donc, là où on l'avait commencé. On l'avait commencé ici et ici. Donc, on avait commencé le premier motif dans ce point-là. Celui-là, c'est où on a terminé le motif. Donc, on l'avait commencé ici. Je, donc, je commence mon, mon, mon dernier motif ici. Je pousse un peu ce coin et je vais aller m'introduire. Je vais aller m'introduire. À la base du dernier motif j'ai cinq boucles sur le crochet je, les, je, vais, je vais les faire sortir et je ferme avec une maille en l'air il me reste à aller chercher les, les mailles qu'on a, qu a laissé les deux mailles pour faire des brides donc à la sous sous le, le, le motif on a de côté du motif c'est celui-là et celui-là donc on cherche le vide et vous voyez les mailles elles sont là donc on va faire les brides c'est un peu tordu parce que c'est maintenant le sac il est en train de se former comme ça donc c'est un peu difficile mais avec un peu de patience on peut le faire donc j'introduis le crochet et je prends la maille et je fais une bride. J'introduis encore le crochet, je suis sous la maille. Et voilà. Donc, et je fais ma deuxième bride. Maintenant que j'ai terminé le dernier motif, je vais aller faire une maille coulée ici. Quand on finit le c'est le, le premier motif, le haut du premier motif. Je vais aller dans ce trou là et je fais une maille coulée. Donc je fais deux mailles en l'air et je recommence à travailler mes motifs. Donc un jeté, je m'introduis. À la base, c'est le haut du premier motif euh, du rond précédent, donc je m'introduis là, puis un jeté et je m'introduis dans le haut du motif suivant. Voilà, donc j'ai cinq mailles sur le crochet, je fais un jeté et je les fais sortir. Ensuite, je ferme avec une maille en l'air et puis je vais travailler. Ensuite, je vais travailler les deux mailles que j'ai là, je vais faire des brides dessus, par derrière, et ainsi de suite. Le motif suivant commence ici, à la base du premier, n'oubliez pas de remettre votre marqueur au point d'intersection du, du premier motif c'est là vous allez fermer avec une maille coulée le rond. Vous, maintenant, à la base du premier, à cette base-là, on commence le motif suivant ici, on commence ici et le haut du, du, du motif suivant. Et ainsi de suite. Vous allez continuer à travailler en rond jusqu'à la hauteur souhaitée et on se retrouve. Voilà, j'ai fait celui-là en blanc, j'ai terminé. Voilà les mesures que j'ai maintenant, j'ai fait une hauteur de 19,5 cm, on peut aller jusqu'à 20 cm, vous mettez votre téléphone, vous mesurez, s'il est bien caché, oui le mien il n'est pas très grand donc ça va, voilà, j'ai maintenant 19,5 de hauteur sur 15 de largeur sur 15 cm de largeur j'ai terminé le, le, ici donc je vais faire maintenant un rang de mailles serrées je, je prends de la hauteur avec une maille en l'air ensuite dans chaque maille, je vais faire une maille serrée. Je vais faire un tour de maille serrée. J'arrive au point d'intersection et je, je, saute, je saute cette maille qui est sur le point d'intersection. Je vais à la suivante, sur la suivante et faire une maille serrée. je termine, je vais faire tout le tour en maille serrée je saute la maille qui se trouve où se trouve l'intersection du motif cette maille là, je vais la sauter aller sur la suivante et faire une maille serrée je vais faire le tour comme ça et on va se retrouver à la fin voilà j'arrive à la dernière maille donc et je, je vais m'accrocher sur la première et faire une maille coulée ensuite je vais faire un rond de maille coulée donc je prends de la hauteur avec une maille en l'air je m'introduis dans la maille suivante je fais une maille coulée donc je vais faire un tour de maille coulée voilà continuez à faire votre tour de maille coulée. jusqu'ici on se retrouve voilà j'ai terminé j'ai fait une maille coulée sur la première sur la première maille Donc, et là je vais couper le fil Après, je cacherai. Maintenant, il nous faut faire quelque chose pour fermer ce, ce petit sac. Je vais faire... Je, je commence par faire un petit nœud. Et je vais faire 11 mailles, 2, donc j'ai fait 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles. 11 mailles, je vais voir, si je l'accroche ici. Donc, ça va fermer ça va fermer comme ça. Je l'accroche d'un côté et donc ça va descendre. L'autre côté c'est bon. Je vais aller dans la deuxième maille et faire une maille serrée. Maille suivante une maille serrée. Serré dans chaque maille. Ici, dans la dernière, je vais faire trois mailles serrées. Et je cache en même temps ce bout de fil. Je tourne. Je vais aller travailler des mailles serrées de l'autre côté sur chaque maille je fais une maille serrée j'arrive à la dernière maille je fais une maille serrée voilà ce qu'on va obtenir je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je fais un, un deuxième rond de mailles serrées. J'arrive aux trois mailles qu'on avait fait ici, une, deux, trois. Ces trois là, dans chacune de ces mailles, je vais faire deux mailles serrées dans chacune, donc j'en aurai 6, 2 dans la première, 2 mailles dans la deuxième et deux mailles dans la troisième, 2 mailles serrées dans chacune, après je continue à faire une maille serrée dans chacune de ces mailles là. voilà la dernière maille voilà donc je peux coller ici et aller fermer comme je peux le coller ici et aller fermer comme ça de l'autre côté donc euh, j'ai compté le, les mailles j'ai retranché le nombre de mailles j'ai cinq mailles ici et 8 je laisse 8 de ce côté et 8 de ce côté et je m'accroche euh, j'ai mon fil ici donc je m'accroche à une maille ici je vais aller essayer de Et je vais l'accrocher avec des mailles coulées. ce bout là, on le brûle comme ça, un peu puis on le colle ça y est on ne le voit plus je vais faire la même chose ici, je vais le cacher un peu puis le coller pour ici j'ai ma fermeture donc j'introduis Comme ça je l'introduis comme ça et puis je serre ensuite je fais comme ça pour voir où je vais positionner la position je peux la mettre Donc.